Bonjour et bienvenue, je suis Christophe Chompton, agent immobilier passionné et aujourd'hui nous allons travailler ensemble votre pitch de présentation. Alors pourquoi utiliser un pitch de présentation Eh bien tout simplement pour être impactant et remarquable lorsque vous allez commencer à entrer en contact avec vos interlocuteurs car vous n'êtes certainement pas le premier professionnel de l'immobilier qu'il rencontre. Votre pitch, c'est votre bande-annonce, et vous allez l'utiliser soit lors de contacts avec des cibles professionnelles, c'est-à-dire des propriétaires vendeurs qui sont sur votre zone de conquête, soit de manière sociale, lorsque vous voulez simplement faire connaître votre activité, quand vous êtes en société, avec toujours à l'esprit que tous les gens qui sont dans votre entourage ou que vous rencontrez sont des contacts professionnels potentiels. Alors, ce pitch de présentation, il s'inscrit dans votre branding, votre personal branding. Et je vous recommande, si ce n'est déjà fait, de voir ou de revoir la vidéo « Comment construire son personal branding » pour déterminer la base de ce branding et répondre aux trois questions. Vous faites quoi Comment vous le faites Et pourquoi vous le faites Donc, si vous avez travaillé votre personal branding, vous maîtrisez de façon claire votre quoi, votre comment et votre pourquoi. Et dans ce cas, vous avez tous les éléments pour faire un pitch absolument extraordinaire, impactant, différenciant et qui sera marquant pour votre interlocuteur. Ce que vous faites, quel est le résultat que vous obtenez ou le résultat que vous visez et pour quelle cible Comment vous le faites Quelle est votre recette Quel est votre pouvoir magique Et pourquoi vous le faites Qu'est-ce qui vous motive Qu'est-ce qui vous anime Quelle est votre raison d'être tout ça, vous allez devoir l'exprimer de façon concise, en quelques secondes, 30 secondes, vraiment une minute au maximum. Ça va vous demander un travail de synthèse absolument indispensable. Évidemment, vous aurez idéalement besoin de plusieurs pitches en fonction des situations, de vos différentes casquettes ou de vos cibles. Par exemple, personnellement, j'aurai un pitch en tant qu'agent immobilier en direction des vendeurs, ma cible prioritaire, un pour ma casquette de formateur qui accompagne des négociateurs ou un autre en tant que recruteur, par exemple. Donc, écrivez plusieurs pitchs et testez-les, testez-les, testez-les et ajustez. Maintenant, je vais vous donner une astuce que j'utilise pour bien placer votre pitch. On va imaginer que vous êtes en soirée et que vous êtes en contact avec des personnes que vous ne connaissez pas. Et vous avez une casquette de recruteur, par exemple. Bien, vous discutez avec des gens et l'astuce va consister à prendre les devants, à être le premier à leur demander ce qu'ils font dans la vie, quel est leur secteur d'activité, dans quoi ils travaillent, etc. Et vous allez vous intéresser, bien sûr, sincèrement à ce qu'ils vous disent, parce que vous avez toujours quelque chose à apprendre. Et ensuite, vous allez calquer votre pitch sur ce qu'ils vous ont dit. Exemple, vous discutez avec un cultivateur, pourquoi pas, j'aurais pu dire un enseignant ou un médecin, peu importe. Vous lui avez demandé ce qu'il fait, il vous répond, vous posez deux ou trois questions, et dans la plupart des cas, il va vous retourner la politesse et vous demander à son tour ce que vous faites dans la vie. Et même s'il ne le fait pas, ce pas gênant, pour ma part, je lui dirais, eh bien, moi aussi, à ma manière, je suis un peu cultivateur. En fait, je cultive des entreprises. J'aide des gens dynamiques qui ont envie de se mettre à leur compte à développer leur activité dans un domaine super attractif qui est l'immobilier. Voilà, c'est une manière de rentrer dans le pitch et je développerai derrière mon comment et mon pourquoi. C'est donc une manière adaptée à mon interlocuteur et là, je vais créer une connexion qui sera encore plus impactante me différencier et être identifié de manière beaucoup plus forte qu'en déroulant un pitch cadré avant même qu'on vous le demande avec un discours passe-partout, très formaté. Une fois que vous avez terminé la phase présentation de votre pitch, vous devez conclure par un appel à l'action. Vous pouvez conclure en disant par exemple, d'ailleurs si vous connaissez quelqu'un qui souhaite se reconvertir ou se mettre à son compte, peu importe, Voici ma carte. Donc, on se résume. On reprend la base de son branding. Quoi Comment Pourquoi On synthétise, on élabore plusieurs pitchs suivant la situation et les cibles. Lors d'un contact, on dégaine le premier. On calque son pitch sur l'interlocuteur et on termine par un appel à l'action. Voilà, je vous invite, si vous le souhaitez, à m'envoyer votre pitch pour qu'on puisse en parler ensemble. Je vous invite également à poser vos questions, bien entendu, à laisser vos commentaires, et à liker si vous avez apprécié. Pensez à vous abonner, en n'oubliant pas de cliquer sur la petite cloche pour être informé des prochaines vidéos, et en attendant de vous retrouver, eh bien, je vous souhaite de bonnes affaires, et je vous dis bye bye